Bonjour et bienvenue dans notre formation « Dites stop aux crises de votre enfant en quatre étapes ». Ici Jonathan Ryder et pour cette courte introduction, mon fils Timothée est avec moi. Je vais vous guider pas à pas, vous n'avez qu'à suivre les étapes. Vous allez découvrir des outils de communication qui vont vous permettre de métamorphoser votre relation avec votre enfant. Vous êtes là parce que vous voulez notamment prévenir les crises de votre enfant. C'est-à-dire prévenir les crises, genre être un devant, quoi. Non, c'est pas les, pas les, pas les, pas les imaginer à l'avance, mais les euh, faire en sorte qu'elles ne se produisent pas. Ah. Tout simplement. Vous en êtes encore au stade où vous ne savez pas quoi faire. C'est pourquoi je voulais, en préambule, évoquer le cas extrême. Attention. Désolé. Je voulais évoquer le cas extrême où votre enfant pique une méga colère au point de devenir violent. Avec lui-même ou avec vous. Si votre enfant se met à vous frapper, vous n'avez pas d'autre choix que de recourir à la force non-violente. La force non Maîtrisante. Violente. Maîtrisante. Vous devez neutraliser votre enfant sans lui faire de mal. Vous allez donc utiliser votre force, mais sans violence, tout simplement. Vous pouvez saisir fermement votre enfant par les épaules, par exemple, ou le tenir fort contre vous, jusqu'à ce qu'il se calme. Naturellement, il risque de se débattre, de crier, de pleurer. Utilisez toute votre force non-violente. Un jour où mon fils euh, était très très en colère au point qu'il est devenu euh, violent euh, avec moi, j'ai eu recours à cette fameuse force non-violente. Car frapper, et frapper ses parents en particulier, c'est un comportement qui est absolument inacceptable. N'est-ce pas Oui. <rire> je l'ai donc attrapé par les épaules et je l'ai même plaqué au sol. Mais genre répète, tu ne m'en pas Oui, voilà, je t'ai pas plaqué comme au rugby. Oui. Non, je t'ai plaqué, euh, je t'ai attrapé, on va dire que je t'ai posé sur oui. le sol. Voilà. Et que je t'ai maintenu sur le sol parce que tu avais vraiment une trop grosse colère en toi. Quelques temps plus tard, on a eu une discussion autour de ce qui s'était passé. Je lui ai notamment demandé ce qu'il pensait de ce que j'avais fait, de neutraliser en utilisant la force. Et qu'est-ce que tu m'as répondu Je ne sais plus. Tu sais plus ben Moi je me rappelle, oui. tu as dit, ben, il n'y avait rien d'autre à faire. C'est toujours ah, ce que oui, tu penses Oui. Ouais. Et c'est vrai, quand on en arrive là, il n'y a rien d'autre à faire. Heureusement, on peut faire des choses pour prévenir, entre autres, ce genre de crise. C'est ce que vous allez découvrir dans les vidéos de cette formation. Bye Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo correspondant à la première étape. Prenez conscience de vos mauvais réflexes. A tout de suite